Bonjour à tous, c'est devant les deux tours de la ville de la Rochelle que j'ai la chance de vous passer les salutations de la Fédération du PCF de Charente-Maritime. Euh, malheureusement, on ne peut pas se retrouver en présentiel comme on l'aurait souhaité, mais on a essayé de vous faire partager du coup euh, le beau soleil de, du Sud-Ouest et de notre département. Et c'est donc devant les deux tours, symboles de la résistance rochelaise face au, au Royaume de France, que euh, je vous partage euh, nos salutations les plus fraternelles. chers camarades, un salut fraternel des communistes des Alpes-Maritimes, confinés peut-être, mais pas muselés. Liberté, climat, logement, emploi, culture, les luttes rassemblent les citoyens pour une société plus juste. L'union dans le parti, le rassemblement le plus large pour un vrai changement sont prioritaires et urgents. Bonne, Bonne conférence, conférence. Au nom des communistes de la Vienne, je salue les camarades des délégations de toute la France. Je nous souhaite des débats fructueux, bien sûr, et j'en profite pour saluer aussi les... ceux qui sont en lutte dans notre département. Je pense en particulier aux Fonderies du Poitou et puis aux travailleurs de la culture qui occupent le TAP. on n'en parle plus. Voilà, en direct de la marche pour le climat du 28 mars à Nevers. Les manifestants et les délégués de la délégation de la Nièvre saluent les camarades de la conférence nationale en direct de Nevers devant le Palais du Cal. Bonne conférence nationale à toutes et à tous. Le Gard rebelle. Fraternelle, féministe, libre, écologiste, solidaire, effronté, rassembleur. En un mot, tout simplement communiste. Le gars salue chaleureusement la Conférence nationale. Un bon dia tout homme de la Fédération du Parti communiste dans les Pyrénées -Orientales. Bonjour à tous, de la Fédération du Parti Communiste des Pyrénées-Orientales. Bonne conférence à tous et à tous, à tous. les camarades, c'est la délégation du territoire de Belfort. Nous sommes devant nos locaux et comme vous pouvez le constater, nous sommes prêts à vous accueillir pour le prochain congrès. Bonjour camarades, la Fédération de la Corrèze présente au barrage EDF du Chastan, symbole de la lutte contre le projet Hercule, vous souhaite une bonne conférence. Bonne, bonne conférence. conférence Bonjour à toutes et à tous, nous sommes la Fédération de la Haute-Vienne du Parti Communiste Français. Nous sommes à la Maison du Peuple devant l'exposition des femmes ouvrières pour vous souhaiter bonne conférence. Yeah